Hey, salut, c'est MW85 et Astuces YouTube MW85. Si t'as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'as envie d'avoir des astuces pour booster ta chaîne YouTube. Booster ta chaîne YouTube, c'est-à-dire des abonnés, des vues, de l'audience, des contacts, des partages, etc. etc. Oui, parce qu'en fait, on l'a tous fait euh, d'aller voir les chaînes de Bastien le Pirate, Antoine BM, Olivier Roland, euh, Devenir youtubeur, c'est-à-dire Anis GBH, Jean-Baptiste Viette, Stéphane Lacoste, ou encore, et comme Fresh Touch, Jimmy Décom, qui est très bon aussi. Voilà et encore plein d'autres On l'a tous fait aller voir des personnes comme ça Qui sont vraiment qualifiées dans le domaine et, euh, et je tiens à dire que, que ces personnes M'ont aussi apporté pas mal Puisque en fait la chaîne astuce youtube Aime moi le 85 je l'ai reprise il y a 6 mois de ça Avant j'avais quasiment pas de contenu euh, Voilà c'était quelque chose que, que je m'étais pas donné en, en objectif Et là je commence à je commence à développer de plus en plus Des vidéos donc tu vas voir Dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne c'est tout simplement des vidéos Avec des, des astuces Qui sont vraiment inédites et je me suis aussi sur certaines astuces des personnes que j'ai citées donc euh, tout ça pour te prouver que comme quoi mes astuces sont vraiment fonctionnelles tu vois à l'écran en ce moment il y a une personne qui est venue euh, sur l'un de mes groupes facebook et qui, qui lui a dépassé en fait les, les plus de 80 000 abonnés voilà et euh, qui fait euh, pas mal de vie aussi et donc euh, il est venu en fait sur mon groupe pour euh, pour vous dire tout simplement que, que mes astuces étaient vraiment fonctionnelles donc déjà je tiens vraiment à le remercier et depuis c'est vrai qu'on est en contact et que euh, je lui donne de plus en plus euh, d'astuces en privé pour développer davantage sa chaîne Youtube, d'ailleurs je crois qu'il est rendu, euh, oui on le voit à l'écran il est rendu à plus de 100 000 abonnés actuellement, voilà, donc il y a également d'autres Youtubers que j'aide, il faut le savoir tu vois là par exemple, il y a euh, Christophe Datini qui est en fait dati 59 sur Youtube, qui a une chaîne de musique, euh, voilà je l'ai aidé à atteindre les plus de 10 000 abonnés d'ailleurs tu as fait une vidéo pour, pour me remercier aussi et pour me présenter donc un énorme merci à toi parce que, parce que voilà tu sais que, que j'apprécie vraiment ce que tu et vraiment bravo d'ailleurs aussi pour tes 6 millions de, de vues sur ta, sur ta chaîne YouTube, t'es es vraiment un bon DJ, donc vraiment je vous suggère d'aller voir sa chaîne, c'est un très bon YouTuber, voilà. Après j'ai également des, petits, euh, des plus petits youtubeurs à, à développer leur audience, tu vois là par exemple as euh, Eli Tristan, donc Eli Tristan euh, merci à toi aussi d'avoir fait une vidéo également qui me concerne, donc euh, très sympa aussi, voilà. Donc euh, ça c'était pour la preuve sociale Donc euh, tout ceci on va en parler juste après Je vais présenter vraiment toutes les astuces On va monter tu vas voir crescendo dans les astuces Donc euh, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que comme je te l'ai dit il va y avoir des, vraiment des astuces inédites Et voilà voilà voilà Allez on en reparle juste après l'intro C'est parti Donc nous revoilà par cette intro, donc là tu vois le premier point qu'on va voir sur les 13 points qu'on va voir, ça va être comment créer ta chaîne YouTube. Alors je te propose d'aller sur ma chaîne Astuce YouTube MWAL85 tout d'abord, puisqu'en fait j'ai fait une vidéo qui s'appelle euh, comment créer euh, une chaîne YouTube de A à Z pour booster ses vues. Voilà, donc la miniature de la vidéo, elle est ici, voilà. Et en fait cette, euh, cette vidéo va te, tout simplement te montrer... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire sur, euh, sur l'interface d'une chaîne YouTube Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Voilà, donc par exemple, ça va te présenter en gros euh, la bannière. Il faut par exemple qu'elle soit de telle, euh, de telle couleur par rapport à ton logo de profil, que, que ton pseudo est important. Enfin, je te donne plein de petits détails qui sont vraiment importants. Ensuite, sur la création de chaîne, alors ça peut être une création de chaîne, ça peut être aussi créer plusieurs chaînes YouTube. Tu peux aller également dans MWall85, tu vas voir, tu vas aller dans la section « Playlist ». Et là, tu vas dans « Stratégie YouTube ». Et là, dans « Stratégie YouTube », tu vas voir dans ma playlist, là sur la droite, tu vas voir la vidéo qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Toutes les meilleures astuces pour avoir plus de vues, de likes, Abonnés et commentaires sur YouTube. Donc ça, tu vas voir la vidéo. Euh, dans en termes de présentation, elle n'est pas forcément terrible puisque c'était à mes débuts sur YouTube. Euh, mais par contre, le en, en termes d'interface et tout ça. Mais par contre, le contenu euh, concernant les tags, la description, euh, tout ce que j'y montre, franchement, euh, ça, ça vaut vraiment. Euh, on va dire ça vaut de l'or pour pour toi si tu es débutant sur YouTube. D'accord. Ensuite, il y a une deuxième vidéo qui est liée à cette vidéo-là que je te suggère si par exemple tu as envie de créer plusieurs chaînes YouTube sans trop te prendre la tête. et eh Bien, écoute tu vas voir comment créer une autre chaîne youtube rapidement tu vois donc elle est là paf donc voilà tu peux aller voir cette vidéo là ensuite euh, en deuxième point ce qu'on va voir c'est l'interface et là l'interface tu vas dire quel genre d'interface et eh bien moi je vais te dire une interface pas comme tout le monde et oui parce qu'on peut avoir une interface qui est pas comme tout le monde donc là je vais te montrer tu vois moi par exemple mon logo de profil euh, youtube tu vois en haut à droite tu vois il n'arrête pas de bouger voilà, donc ça en fait ça me permet de me démarquer parce que quand quelqu'un euh, quand j'écris un commentaire à quelqu'un, et eh bien tout simplement, il reçoit mon message. Donc il y a des fois il y a des gens qui se disent eh, tiens, c'est un bug ou quoi que ce soit. Et donc grâce à ça, ça permet aussi aux gens bah, tout simplement euh, d'être susceptibles de voir de venir voir ma chaîne et ça permet également aux personnes qui me connaissent et eh bien de pouvoir me repérer plus facilement. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important. Donc euh, je suis la je suis la première personne sur euh, internet à avoir fait une vidéo là-dessus. Donc si tu connais pas la vidéo elle est ici. C'est comment faire un logo de profil YouTube qui bouge. GIF animé. Tu vois Donc la vidéo, elle est là. D'accord Donc je te suggère vraiment d'aller voir cette vidéo-là. Et grâce à ça, tu vas voir, tu vas te démarquer vraiment de beaucoup de gens. Et il y a également une autre façon de se démarquer également sur euh, YouTube en termes d'interface, c'est de changer euh, tout simplement euh, eh bien, la couleur de YouTube de n'importe quelle couleur. Parce que bon, on connaît le YouTube Dark, il y, y a beaucoup de gens qui connaissent le YouTube Dark, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Mais là, ce n'est pas, euh, pas le YouTube Dark, c'est tout simplement changer YouTube de n'importe quelle couleur. Donc tu vois, la miniature de vidéo, elle est dans l'onglet, tu vas, dans l'onglet playlist. Sur ma chaîne Astuce YouTube M-85, tu vas dans Astuce YouTube. Et là, la vidéo, elle est ici, tu vois, à droite, comment changer la couleur de YouTube. Tuto Astuce M-85. Donc ça, ça te permet vraiment d'avoir euh, YouTube de n'importe quelle couleur. Tu vas voir, ça, ça change beaucoup de choses en termes d'interface. Et tu verras, c'est vraiment chouette. Voilà pour ça. Ensuite on va parler d'interaction. Pour ceux qui ne savent pas que c'est quoi l'interaction, c'est le fait de réagir en commentaire ou d'écrire de, de, à des personnes, euh, d'être réactif à des messages. Grâce à ça, ça va faire quoi Eh bien ça va te permettre tout simplement de, de gagner euh, de, en quelque sorte de l'audience ou une certaine communauté. Donc il existe un petit moyen technique, une petite astuce vraiment sympa à connaître. Euh, J'en avais parlé également dans, dans une autre vidéo Alors je te, je te bombarde de vidéos Mais c'est tout simplement parce que je peux pas faire euh, Tout simplement une vidéo Où je te montre vraiment tout tout tout Sinon la vidéo va, va durer des heures et des heures Et tu vas vraiment pas tu vas vraiment pas t'en sortir Donc autant que taille voir Chaque point par point et puis, euh, je vais te montrer quelques petits détails, tout ça. Mais euh, ça ne change pas qu'il euh, faut absolument que tu ailles voir les vidéos. Hein. Je te les conseille vraiment. Donc, par exemple, tu veux te démarquer d'une personne sur un commentaire quelque part dans, sur une chaîne. Tu vas, par exemple, laisser un commentaire sur la vidéo de la personne. C'est tout simple. En fait, ici, tu vas faire une petite étoile, comme ceci. Et là, par exemple, tu marques, euh, tu marques un commentaire à la personne. Donc, moi, je vais marquer « Test YouTube ». Ensuite, tu termines. Alors, surtout, pas d'espace tu termines par une petite étoile, d'accord Et ensuite, tu valides en faisant « Ajouter un commentaire ». Et en fait, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que la personne va recevoir un commentaire en fait de couleur grasse qui fait qu'en fait, tu vas te démarquer les autres dans les commentaires. D'accord Donc après, il existe d'autres méthodes pour mettre en italique, pour mettre en commentaire barré, et puis également euh, changer vraiment l'interface de ta chaîne YouTube, c'est-à-dire avoir une, une écriture spécifique, un petit peu comme moi, par exemple, j'ai fait sur ma chaîne MWall85. Tu vas voir, j'ai carrément changé l'écriture tu vois ici, par exemple, dans « Mes partenaires » à droite, dans « Notre association YouTube », tu vois, c'est marqué « Notre association YouTube ». Et bien, tu vois, c'est une écriture qui est vraiment spéciale, tu vois. Même ch « chaîne communautaire de tout m », c'est une écriture qui est vraiment spéciale, d'accord Donc, voilà. Donc, euh, la vidéo qui te présente ceci, eh bien, elle est ici. Donc, tu vois, c'est cette miniature-là, d'accord donc ça te permet vraiment d'avoir une page qui est vraiment pas comme tout le monde et d'avoir une écriture qui se démarque dans les commentaires, etc. etc. Et ça, c'est ce qui fait, bah, tout simplement, grâce à ça, plus ton logo de profil, et bah, franchement, ça va te booster euh, ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues parce que, euh, parce que les gens vont se dire « Waouh !» il utilise des techniques, il utilise quelque chose qu'on euh, ne connaît pas. C'est trop génial. Donc, voilà pour ça. Ensuite... Le secret numéro 4 serait le watch time. Le watch time, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le temps de visionnage. Alors, il y a une petite astuce qui existe, par exemple, que moi, je vais vous offrir, je, veux, je vais vous la donner gratuitement. C'est tout simplement de, euh, quand vous êtes sur une vidéo, de temps en temps, le but, c'est de faire en sorte à ce que la personne revienne en arrière sur votre vidéo. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, le fait qu'une personne revienne en arrière dans une vidéo... Eh bien ça envoie un, des statistiques à YouTube disant que votre vidéo elle est bien, elle est, la, la personne revient en arrière dessus donc forcément elle est intéressante. Donc ça veut dire quoi Bah ça envoie tout simplement du positif à YouTube et donc c'est comme ça qu'ils référencent et qu'ils mettent votre vidéo en avant. Donc la petite astuce pour faire revenir une personne en arrière sur une vidéo, c'est tout simplement de lui dire, par exemple, vous mettez un truc plus tard, vous dites, ah, revenir en arrière sur la vidéo à tel endroit ou à tel endroit. Ou alors il existe par exemple une autre astuce, c'est tout simplement dans votre vidéo, alors surtout si vous faites des tutoriels, tout ça c'est facile à faire. Vous mettez un moment, une image qui est brouillée, vous parlez par exemple d'un logiciel, et puis le nom du logiciel, par exemple, vous le masquez un petit peu. Comme ça la personne ben, elle se dit, tiens, il y a eu un bug ou quoi que ce soit, elle revient en arrière sur la vidéo. Alors c'est pas euh, tricher ou quoi que ce soit, c'est tout simplement, voilà. Voilà, donc ça c'est grâce à Jimmy Décom. donc euh, merci à toi Jimmy Décom euh, d'avoir parlé de cette petite astuce, voilà il y a plein de youtubeurs comme ça que moi en fait euh, je suis allé euh, comme tout le monde sur leur chaîne, j'ai analysé un petit peu ce qu'ils faisaient et donc merci parce que c'est grâce à eux que j'ai repris ma chaîne Astuce Youtube Albois85 et que ça m'a donné l'envie de faire des vidéos pour euh, tout simplement vous aider, d'accord donc maintenant, on va parler d'autre chose. La cinquième chose, ça va être le maillage. Alors ça, c'est pareil, le maillage. Il y a différentes formes de maillage. Là, vous allez dire, c'est quoi le maillage Alors par exemple, là, vous voyez à l'écran ce que je suis en train de faire. Euh, par exemple, quand je regarde une vidéo, le fait de faire une playlist, ça emmène les gens vers d'autres vidéos. Donc ça déjà, c'est un premier point de maillage. Il existe d'autres types de maillage. Le maillage, par exemple, qu'on pourrait, par qu pourrait parler, un maillage visuel, ça serait par exemple de me promener comme ça à droite, vous voyez je promène, je montre mes, mes vidéos comme ça à l'écran. Voilà. Et ben ça, c'est une autre forme de maillage. C'est un maillage visuel, puisqu'en fait, il est susceptible que vous alliez voir les vidéos qui sont sur la droite, parce qu'en fait, je vous montre les titres. Voilà. Donc, une vidéo qui parle du maillage, c'est sur ma chaîne mol 85 Donc, la vidéo en question, eh bien, c'est cette miniature-là. Ensuite, en termes de playlist optimisée, un petit peu comme je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire sur, sur la chaîne de là, il existe une technique pour pouvoir mettre exactement la même miniature. Que, que vous voulez comme moi les classer exactement comme ça et en fait faire en sorte que quand vous êtes sur votre chaîne YouTube, sur votre interface et eh bien que vous ayez les playlists que vous ayez choisi par exemple moi tu vois l'écran, j'ai informatique et multimédia, vidéo populaire, stratégie YouTube, nouveauté et nos montages vidéo mais le top du top c'est pas ça, le top du top c'est tout simplement de pouvoir classer les vidéos exactement dans l'ordre que toi tu le souhaites c'est à dire faire ça en quelque part en étant personnalisé on va faire en sorte que ce soit YouTube qui choisisse vraiment l'ordre des vidéos dans lequel il le met. C'est toi qui vas choisir exactement la miniature que tu veux mettre en avant. Et voilà, tu vois, moi c'est ce que je viens de faire. Donc tu peux, euh, tu peux regarder un petit peu les vidéos, comment elles sont classées. Et tu verras bien que c'est moi qui les ai personnalisées. D'accord Donc on appelle ça la playlist optimisée. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer euh, à la technique secrète... Numéro 7, qui, on va parler en fait des outils indispensables, les outils indispensables de Youtubers, des extensions qui sont gratuites, il y a également les versions payantes, mais moi je parle que du gratuit parce que c'est ce qui m'a permis d'atteindre vraiment de bons résultats, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, les outils indispensables, tu vois euh, à l'écran par exemple, tu vois Channelytics, Tendance, Statistique, Channelytics, ça appartient à tout simplement une extension. Euh, gratuite qui s'appelle TubeBuddy Moi j'en ai fait un tutoriel de TubeBuddy Et également tu vois la tendance statistique Ça ça appartient à VidIQ Donc là c'est pareil J'en ai fait une vidéo également Donc ce que j'ai fait moi pour, Plutôt que faire une vidéo indépendante J'ai fait tout simplement la comparaison entre TubeBuddy et VidIQ. Voilà, donc tout ceci, ça se trouve sur ma chaîne Astuces YouTube m 85 Donc là, tu descends un petit peu de la chaîne. Et là, tu vois, ici, tu as téléchargé TubeBuddy ou VidIQ, extension gratuite pour optimiser le référencement YouTube. Voilà. Donc là, je te présente vraiment les deux extensions. Je fais des comparaisons. Je te montre vraiment les, les, les points forts de chacun. Euh, voilà. Hein. Ensuite, j'ai fait un tutoriel pour TubeBuddy, ici. Un tutoriel où je te montre vraiment les, les bases, le fonctionnement et euh, tout simplement voilà le, le principe de TubeBuddy. Et qu'en version gratuite, c'est suffisant pour atteindre des résultats. D'accord Voilà pour ça. Ensuite, tu te dis où trouver des tags YouTube pour tes vidéos YouTube. Et bien là, c'est pareil. J'ai fait la vidéo 4 sites générateurs de tags vidéo YouTube à connaître. D'accord Donc là, je te, je te présente en fait dans cette vidéo-là, je te présente 4 sites. Qui sont gratuits d'accord et tu vas voir la puissance de, de, ces, de ces sites c'est impressionnant tu vas pouvoir voir en fait euh, dans ces vidéos tu vas pouvoir voir euh, la concurrence tu vas pouvoir voir euh, quels tags sont bien euh, référencés euh, ça va te donner tout simplement des idées et ça va te permettre ensuite de classer tes tags et puis euh, de pouvoir euh, éventuellement référencer tes vidéos donc là pour te prouver comme quoi euh, tout ça, ça marche. Les tags comme quoi euh, tube fonctionne, vidIQ fonctionne. Et bien, tu peux voir ici dans booster preuve vue. Ici, il a boosté le nombre de ses vues sur YouTube, My YouTube Analytics Google. Dans cette vidéo-là, eh je te montre tout simplement la, la propulsion, comment que moi, euh, tout simplement, mes, mes vidéos ont été, euh, enfin, que, que j'arrive à référencer mes vidéos et d'une certaine manière, enfin, que j'ai des vidéos qui sont propulsées sur YouTube. Donc là, c'est vraiment une vidéo-preuve et euh, je te donne en plus des, bonnes, euh, des, des bons petits conseils là-dedans. Et en parlant de référencement, justement, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Référencer ces vidéos dans les résultats du moteur de recherche Google et YouTube ». Et bien là, c'est pareil. Je te présente tout simplement avec l'extension TubeBuddy comment, euh, comment faire pour atteindre un référencement de qualité, c'est-à-dire d'être, si possible, référencé en numéro 1. Et tu vas voir que si tu regardes bien les tags que moi je mets et les astuces que moi j'utilise, ça reste vraiment du basique. Et euh, je te donne ma petite astuce technique qui est en fait, euh, bon là je vais t'en parler vite fait. Tout simplement si tu as une chaîne de tutoriel, eh bien il est très facile de mettre une chaîne de tutoriel en avant. Puisqu'en fait euh, pour mettre des vidéos de tutoriel en avant, la plupart du temps il faut mettre dans tes titres soit des questions. Tu poses des questions puisqu'en fait c'est susceptible à ce que les gens tapent des questions dans les moteurs de recherche. Et donc, euh, bien souvent, ta vidéo, elle peut ressortir grâce à ça. D'accord Donc ensuite, avec TubeBuddy, tu analyses si tu as des petits 1 ou pas. Voilà. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir mettre ta vidéo, euh, la propulser sur YouTube et sur Google. Passons maintenant à l'astuce 11. Le secret numéro 11. Qui, lui, en fait, on va parler de booster ton audience. Donc, ça peut être par des lives, par des forums, par des groupes, par de l'influence ou par des sous-titres. Alors, pour les lives, il faut savoir qu'il y a... Euh, une nouvelle fonctionnalité qui a été sortie, c'était YouTube Première. Donc maintenant, il y a un petit moment qu'elle est sortie, c'était il y a neuf mois. Mais tu vas voir la puissance de YouTube Première. Alors ça, c'est pareil, j'en parle dans cette vidéo-là. Et en fait, je t'explique en gros que YouTube Première te permet euh, de, dès que tu fais une vidéo, si la personne s'est abonnée avec la cloche de notification, la petite clochette, et eh bien, une demi-heure avant la sortie de ta vidéo, la personne recevra ta vidéo. Et en gros, la puissance de YouTube Première. Eh bien, euh, en gros, ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est que si tu as reçu, par exemple, un strike euh, sur ta chaîne YouTube... L'avantage que tu auras avec YouTube Première, c'est que tu arriveras à faire des lives. Eh oui, puisqu'en fait, c'est une sorte de... Quelque part, c'est une sorte de contournement. Voilà, mais je t'incite pas à utiliser YouTube Première dans le cas d'un strike que tu peux faire de live, je t'incite à utiliser YouTube Première parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et euh, faut pas oublier que YouTube te propose des, des outils ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est bien de les tester. Et tu verras aussi que YouTube Première, c'est aussi un impact positif puisqu'en fait, euh, dès la, la, la, la première, euh, les premiers moments de ton live, le premier moment de ta vidéo, c'est là où il y a un maximum de personnes qui vont venir. Donc forcément, ta vidéo va être beaucoup, beaucoup mieux référencée. D'accord Elle va être propulsée puisqu'en fait, il va y avoir beaucoup d'interactions avec ta vidéo. Donc ça, c'est une bonne astuce à ce niveau-là. Ensuite, je t'ai parlé de forums, de groupes. Et eh bien, tout simplement, maintenant, je te parle des groupes Facebook. Alors là, on va aller sur mon Facebook. Donc voilà, sur Facebook, tu vois, il existe des groupes. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des groupes, les groupes te permettent tout simplement de te faire connaître, d'avoir de, de la communication avec les personnes, de l'entraide. Enfin, ça peut te permettre à pas mal de choses, d'accord Il existe aussi les pages. Donc moi, là, tu vois à l'écran, je te montre euh, les groupes que j'ai. Donc moi, au total, j'ai 5 groupes. Euh, présentement moi je vais t'en montrer 4 parce qu'en fait ça va être les quatre les plus actifs que j'ai créé il faut le savoir euh, mi janvier 2019 ou fin janvier 2019 donc c'était entre le 15 et le 27 janvier 2019 et tu vois en l'espace de 6-7 mois et eh bien euh, j'ai déjà obtenu des plus euh, 1000 labos euh, sur, euh, sur mon premier groupe facebook par exemple et les autres vous voyez euh, par exemple mon deuxième groupe il est à 750 membres donc, voilà qui est fait, euh, ces trois premiers groupes là, que tu vois, celui-là il y a 671 membres, et eh bien ces trois premiers groupes là sont vraiment faits pour les youtubeurs hein. Je te suggère vraiment d'aller voir ces groupes là, tu verras c'est très très actif. Enfin mon but c'est pas d'avoir des spammers, c'est pas d'avoir des gens qui viennent juste poster euh, leurs euh, leur vidéos et puis qui s'arrêtent à ça. Moi euh, ce que je veux c'est de la communication, je veux que les gens s'entraident, je veux que les gens donnent leurs commentaires, euh, parce que en fait, euh, faut pas oublier qu'on euh, n'arrive pas sur YouTube comme ça On est créateur de chaîne, on est créateur de vidéos On, on balance ça aux gens un petit peu n'importe comment Non, il y a un minimum, c'est le contact Et puis c'est aussi euh, une base de respect D'accord Donc arrêtez avec vos « Abonne-toi, je rends » Ou euh, « Tiens, je poste ma publication et je m'en fous de toi » D'accord Donc euh, tous les gens qui sont... Euh, dans ce, je tiens à le préciser qu'ils sont vraiment dans ce, cette optique là euh, N'oubliez pas que moi et mes modérateurs avec mes associés Et eh bien on fait partir de, des groupes, ça c'est clair euh, On fait pas de cadeaux aux gens qui sont là juste pour poster, hein. d'accord Voilà, sachez-le Ensuite j'ai un groupe informatique Voilà, qui commence juste, donc celui là est un petit peu plus ciblé Donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde, d'accord Ensuite de temps en temps sur mes groupes je mets des gagnants Donc là tu vois par exemple là c'est Cédric Yolan qui est un de mes partenaires aussi sur un de mes groupes Facebook Qui a une très bonne chaîne musicale qui a développé son audience avec le temps Et qui a développé sa chaîne et qui est très très bon en termes de, de, de, de chant, de musique Allez voir vraiment ça, ça vaut le coup d'œil, franchement Et bon anniversaire aussi à ta femme au passage puisque je viens de, je viens de voir que c'était l'anniversaire de ta femme Donc bon anniversaire à Emilie au passage donc euh, allez voir, Cédric Yolan, un bon ami et bise à toi au passage mon pote. <rire> voilà, <rire> donc rejoignez-nous sur nos groupes Facebook. Ensuite comme je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai parlé de booster tes vues YouTube. Et eh bien là c'est pareil, pour booster tes vues YouTube, si tu n'as pas encore été voir cette vidéo-là que je t'ai parlé tout à l'heure, booster le nombre de ses vues sur YouTube... Dans cette vidéo-là, je te montre tout simplement qu'il y a une vidéo qui parle des sous-titres et euh, que cette vidéo-là a été mise en avant sur YouTube et qu'elle euh, qu est boostée en termes de vue, c'est euh, impressionnant. Et donc, en fait, cette vidéo-là, des sous-titres, tu as demandé c'est quoi Eh bien, ce n'est pas des sous-titres que tu vois euh, un petit peu partout euh, sur, euh, sur les vidéos de YouTube. Moi, en fait, c'est une technique que j'utilise. On appelle ça les sous-titres automatiques forcés, d'accord Donc, en fait, ça veut dire que dès le démarrage d'une vidéo... Par exemple, si tu prends la vidéo « Améliorer la vitesse PC tablette », là, tu vois, j'ai mon PC qui tourne au ralenti, « Améliorer la vitesse de RAM CPU ». Par exemple, si tu prends cette vidéo-là, tu vois, il y a un sous-titre en dessous, et eh bien, euh, dès que tu vas démarrer la vidéo, tu vas, dès que tu vas la lancer, tu vas voir, les sous-titres vont se mettre aussitôt. Et là, tu te demandes « Mais comment ça se fait ?» Eh bien, tout simplement parce que j'utilise une technique pour ça. Et, euh, et l'astuce ben elle est dans cette vidéo là euh, Enfin je te montre à l'écran C'est quelle miniature de vidéo D'accord Et tu vas te demander à quoi ça sert Pourquoi je te parle d'audience De booster audience Et pourquoi je te parle de la vidéo des sous-titres Eh bien sache que les sous-titres C'est un moyen international de toucher du public euh, vraiment en grand d'accord. Donc tu as touché des étrangers, tu as touché des sourds et malentendants Donc à partir de là ça peut faire que développer ton audience Maintenant parlons peu, parlons bien Parlons d'un sujet qui est assez sensible Mais que j'ai vraiment envie que les gens se disent que être youtubeur c'est pas on gagne des millions et des millions hein C'est pas que les grands youtubeurs qui sont mis en avant Non, toi aussi tu es petit youtubeur, tu peux y arriver euh, la preuve, hein, moi j'ai commencé comme, euh, comme tout le monde, je n'estime ne, euh, pas que j'ai une grande chaîne, je n'estime pas que j'ai une petite chaîne. Pour moi j'ai une chaîne moyenne tout simplement, je suis quelqu'un créateur de contenu qui, euh, qui suit payé mensuellement par Youtube, ça c'est certain, mais qui utilise également d'autres petites techniques et astuces à côté pour être rémunéré, d'accord donc là, je te montre à l'écran les nouvelles conditions pour toucher de l'argent sur YouTube. Donc, euh, bah oui, parce que tu le sais, ça, ça a changé, c'est 1000 abonnés et avoir 240 000 minutes de visionnage de, depuis la dernière année. Donc tout ça, j'en parle dans la vidéo qui est ici, dans « Comment être rémunéré sur YouTube, conditions d'éligibilité ». D'accord ?« Éligibilité AdSense ». Donc dans cette vidéo là je te présente vraiment de tout et de à Z, je t'explique tout, comment que ça se passe les rémunérations pour Youtube. Ensuite le petit bonus, si toi tu n'arrives pas à atteindre euh, ce résultat des 1000 abonnés et des euh, 240 000 minutes euh, de temps de visionnage, tu as d'autres procédés qui existent pour avoir un petit peu d'argent grâce à tes vidéos YouTube et en plus je te donne euh, ma, ma petite astuce euh, qui n'est pas euh, illégale, il faut savoir, hein, moi je donne que des contenus gratuits, voilà c'est à titre informatif, maintenant tu t'es pas obligé d'aller voir la vidéo, Tu t'es pas obligé de t'inscrire, tu peux aller enfin, via mon lien euh, de parrainage ou quoi que ce soit, tu peux très bien aller sur le site comme ça, voilà moi je n'oblige personne. Voilà, tu y vas si tu as envie, c'est dans la vidéo « Comment être rémunéré sur Internet ». Tu vois, ici, là, clique tu une raccourcisseur d'URL du pour gagner de l'argent avec YouTube. Donc, maintenant, on va parler du secret numéro 13 qui, est, qui reste basique, qui est tout simplement de créer du réseau. Donc, euh, il faut être passionné, respectueux des gens, il faut que tu personnalises tes contenus et tu peux aussi proposer ton lien, un lien très facile à retenir. Alors là, je te donne pareil une petite astuce. Ici, dans le, ton lien de chaîne que tu vois ici en URL en haut, a la suite de ton lien de chaîne du slash, là, tu vas faire un point d'interrogation, sub, ensuite l'underscore, c'est-à-dire le, le tiret du 8, d'accord Ensuite, tu vas taper confirmation égale 1. Et ça, ce lien-là, quand tu vas le poster à quelqu'un, ça va faire quoi Et bien, tout simplement, ça va ouvrir une petite boîte de dialogue où ça demandera aux gens de s'abonner, voilà tout simplement donc ça c'est susceptible de t'apporter un petit peu plus d'abonnés, voilà alors c'est pas forcer les gens, hein, puisque les gens peuvent décliner aussi euh, ce, ce lien mais ce lien je te propose vraiment d'aller le poster un maximum possible sur les forums, sur tes sites enfin partout où tu peux, c'est pas euh, c'est pas de la tricherie ou quoi que ce soit c'est tout simplement une petite technique pour euh, avoir des abonnés voilà, puisque les gens souvent ils ont tendance à oublier de s'abonner à ta chaîne donc euh, vu que tu es là, bah, écoute je te suggère d'aller t'abonner comme ça euh, sur s'abonner mais d'activer la petite cloche de notification comme ceci ça te permettra quoi bah, ça te permettra de recevoir toutes mes autres vidéos donc je te propose également de partager cette vidéo un maximum à tes contacts à tes groupes facebook également voilà si tu as jugé cette vidéo de qualité et si tu apprécies tout simplement mes contenus si tu as apprécié que je parle de tout ça si tu souhaites également euh, que je fasse d'autres vidéos de ce style un petit peu comme ça complète et eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà, ça me ferait très plaisir de, de te donner euh, tout simplement d'autres astuces, euh, contacte-moi en privé, voilà, sur mon Facebook sur mon Youtube, voilà, voilà, voilà portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans des nouvelles vidéos, allez, salut <musique>